Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer à parler d'Android et on va continuer avec un Galaxy S8. Grâce à ce Galaxy S8, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo sur la X8T. Donc on a déballé ensemble la OTT, la X8T, Donc, la Smart TV, la TV Box, exactement, on l'a déballé ensemble. Je vous ai... Un petit boîtier TV Box qui permettait, en fait, de transformer votre téléviseur en un vrai système d'exploitation Android. Aujourd'hui, on peut aussi, avec notre smartphone, transformer notre télé en TV Box. Ce qui évite l'achat éventuellement d'une vraie TV box et la possibilité avec votre smartphone de faire exactement la même chose. Mais en plus, il faut savoir que lorsque vous allez faire ce mirroring via donc votre smartphone, un Chromecast et une application qui va être l'application Home, l'application Google Home. Vous allez voir que caster l'écran de son téléphone sur sa télé est entièrement faisable, aussi bien l'écran que le son ce qui va, va être faire. très agréable pour quelqu'un qui veut par exemple mettre ses photos, ses vidéos sur sa télé et en plus gérer toutes ses applications à partir de sa télé. Voilà donc on va tout de suite rentrer dans le sujet de la vidéo. Merci à vous de vous abonner si cela n'est pas déjà fait, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. que. Une fois qu'on se retrouve sur notre Galaxy, on a donc été sur le Play Store et on a téléchargé l'application Google Home ou sous Android, elle s'appelle Home. Vous avez fait l'achat de votre Chromecast et vous êtes prêt à caster l'écran de votre smartphone. Tous ces appareils sont entièrement compatibles via les différents lecteurs d'écran, Tollback Voice Assistant, Shield Plus, etc. Alors, on va tout de suite rentrer dans les différentes applications et chercher l'application Home. Ici, pour ouvrir les différentes applications, sur l'écran d'accueil, on pose deux doigts et on les fait glisser vers le bas. Écran page 2 sur 5. Une fois ceci fait, on va chercher l'application Home. Home. Double appui pour activer. Double... Et on va activer d'ailleurs cette application. Une fois l'application ouverte, tout en haut à gauche, Ouvrir le panneau de navigation, touche. on a donc un panneau de navigation. Menu. Et sur ce panneau, on voit que si on descend. afficher les ponts touches. Caster l'écran ou l'audio. Caster l'écran ou l'audio. On va tapoter dessus. Caster l'écran ou l'audio. Dupliquer l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Comme vous avez pu entendre, aucun problème. Tous les appareils que vous possédez sous Android tablette ou smartphone, vous serez donc capable de caster l'écran sur votre Chromecast. L'option caster l'écran ou l'audio vous permet de dupliquer tous les contenus de votre appareil sur votre téléviseur ou vos enceintes. Alors l'avantage là aussi, c'est que vous allez pouvoir caster l'écran ainsi que le son. Si vous avez un home cinéma ou une barre de son sur votre téléviseur, vous allez sans problème avoir tout ceci qui va passer par le home cinéma, ce qui est vraiment pas négligeable, si vous avez un très bon son, vous allez pouvoir vraiment profiter de l'intégralité de votre smartphone sur votre télé. En savoir plus touche, caster l'écran ou l'audio touche. On a donc un bouton caster l'écran ou l'audio touche. Caster l'écran ou l'audio, on le valide. Caster sur chambre bureau salon Chromecast. Dans cette deuxième fenêtre, il recherche donc les différents appareils capables d'accepter le mirroring de notre téléphone. Et une fois validé sur la bonne application, instantanément, vous allez voir sur la télé apparaître votre téléphone. On va tout de suite d'ailleurs en faire l'expérience. Voilà, donc comme je vous disais, ici, on se retrouve sur le smartphone. On va tout de suite se diriger sur l'application Home. Écran application, horloge, Home. Double appui pour activer, Home. Caster l'écran ou l'audio. Caster l'écran ou l'audio. Ce qu'on va lui demander, c'est de caster l'écran. Caster l'écran ou l'audio touche. Caster sur affiche. Salon, chambre vu en salon, chromecast. Alors, mon chromecast, La je l'ai nommé. Mon chromecast, je l'ai nommé salon. Donc, je vais valider sur salon. Connexion en cours. Caster l'écran ou l'audio. Et donc, voici instantanément, et ici, comme vous pouvez voir, on a... L'intégralité du téléphone, de votre et téléphone et du son de votre tablette. sur la télé, ce qui veut dire que ici, si je mets mon téléphone en mode paysage, Affichage on a l'intégralité de la télé qui est remplie par rapport au téléphone. Internet. Si je viens sur internet, internet, on a une vision mettre lire. Regarder, je mets en mode portrait paysage. et instantanément on a notre smartphone sur la télé, ce qui peut être très intéressant par rapport à des personnes malvoyantes, puisque ici on voit que l'écriture est vraiment plus grosse donc plus agréable à regarder. Solution téléphonique United Vision pour adaptation des trois points de slash slash, on peut sans problème se faire lire tout ce qui se passe à l'écran via le smartphone, une fois mis en mode portrait. Alors, c'est vraiment génial. parce que On peut pallier à la TV Box simplement avec nos smartphones. D'ailleurs, un petit coucou à Philippe, puisque j'ai eu Philippe dernièrement sur Messenger. Il me demandait une solution par rapport à son S9. Il va pouvoir faire exactement la même chose avec son S9. Aujourd'hui, la TV Box, c'est un surplus, c'est une Option pour les amoureux de la nouvelle technologie, pour les geeks, tout simplement. J'ai vraiment l'intégralité de mon téléphone. Donc, Voilà donc comment caster, comment faire du mirroring avec son smartphone sous Android. Alors les trois éléments, il faut donc avoir un Chromecast, alors de deuxième ou troisième génération. Il faut avoir donc un smartphone ou une tablette tournant sous Android. Et il faut avoir l'application Google Home ou Home lorsque vous êtes sous Android. Ici, on va pouvoir faire exactement la même chose avec un iPhone, mais il faudra posséder une Apple TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré comment transformer sa télé via son smartphone en TV Box. Pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous